Quand on parle de biographie dessinée, mais ça mêle vraiment totalement les, les œuvres, les personnages et euh, la vie de, de leur créateur. C'est ça à chaque fois, que ce soit avec Rodolphe ou avec David van der Molen, c'est ça aussi qui est caractéristique. C'est l'imbrication des deux. Euh, oui, alors après, quand je me suis mis à réfléchir, parce qu'au début il n'y avait pas de réflexion sur la biographie, après avec David, on, a, on, on, a on s'est beaucoup interrogé comment, euh, euh, comment essayer de fabriquer des biographies euh, littéraires ou ou qu'il ne soit pas que qu'un euh, truc linéaire, mais en bon, naissance, mort avec euh, quelques dates clés. Et notre idée était de pouvoir mêler à chaque fois euh, un texte ou plusieurs, plusieurs œuvres euh, où le lecteur serait perdu, sachant plus très bien qu'est-ce que quelle est la biographie réelle et l'œuvre, puisqu'on mélangeait les deux. Par exemple, dans, dans, on a fait une biographie d'Adelbert von Chamisso, ou Chamisso, qu'un auteur peu connu, hélas, en France, un, un auteur allemand d'origine française, romantique. Et euh, on, y a, on, on a fait glisser le, la biographie classique dans un moment fantastique, où, L'œuvre la plus célèbre de Chamisot, c'est Peter Schlemil, l'homme qui avait perdu son ombre, donc une histoire faustienne d'un. Enfin il parle de lui, et Chamisso, il parle tout le temps que de lui. Et l'histoire de mec qui perd son ombre, euh, qui vend son ombre au diable, enfin ça parle de son, de son problème d'identité. Lui, c'est un Français émigré en Allemagne qui ne trouve pas sa place dans l'Allemagne du début du 19 e siècle, il a l'impression d'être un étranger, il retourne en France, il est étranger parce qu'il est allemand, et donc c'est en glissant euh, cette part de son œuvre dans la biographie euh, que, on a, on, enfin avec David on ne, sait pas sûr, on ne sait pas si ça fonctionne bien, on a l'impression de donner plus à lire sur l'auteur et sur… Euh, et de parsemer comme ça des petites touches d'œuvres dans la biographie, de, de permettre euh, au lecteur d'être plus près euh, du, de l'auteur. C'est un petit peu la même chose avec Shelley, où, au départ c'était aussi l'idée ah, d'adapter un des... Shelley c'est exactement, exactement le même système, on avait, on avait fait une biographie de Percy et de Marie Shelley, et euh, évidemment on aurait pu parler de Frankenstein, mais... Pff, c'est un peu, un peu énorme, donc euh, on, on est parti sur un autre livre de Marie Chellet qui est moins connu, qui est pourtant, euh, à mon avis, un livre vraiment passionnant qui s'appelle « Le dernier homme », où elle est, un livre d'anticipation où elle, est, elle imagine, donc on est euh, dans la première partie du 19e siècle, elle imagine qu'une peste euh, envahit le monde, et je me rappelle plus une peste ou le choléra, je ne me rappelle plus, plus ça il y a longtemps, et en fait, tous les hommes, tout, toute l'humanité disparaît, sauf une personne, le dernier homme. Ça prend du temps, hein. c'est un livre très très long. Et ce dernier homme, c'est une femme, c'est elle. Et euh, c'est un livre assez passionnant, euh, un livre à clé parce qu'il faut bien connaître la biographie de Marie Shelley pour pouvoir le lire. Euh, les, les, les, tout, tous les personnages, on y retrouve Percy Shelley, on aurait eu Lord Byron, Polidori, enfin tous les gens qui ont, qui ont eu une importance dans sa vie. Mais ils ont d'autres noms, d'autres euh, fonctions. Ouais. Et c'est un livre, euh, c'est bizarre, où ça se passe en Angleterre euh, républicaine, euh, où il y a déjà des, des machines volantes. C'est un livre tout à fait étonnant, je vous le conseille. C'est un peu les 300 premières pages, sont chiantes comme tout. Mais une fois qu'on a passé les 300 premières pages, il y en a encore 400, et c'est du ravissement. Sinon, il y a la bande dessinée. Sinon, il y a la bande dessinée. Mais la bande dessinée ne permet que d'avoir un, un, juste une petite touche comme ça sur le, de ce euh, qu'est qu la pensée de cette femme extraordinaire qui est, qu est Marie Shelley. Mais il y a quand même quelque chose avec les livres que tu as fait avec David Van Der Mellen. On parle de, de Marie Shelley avec La vie amoureuse de l'auteur de, de Frankenstein. Dans Nerval aussi, c'est aussi le versant sensible qui est mis en avant dans, dans votre album. C'est aussi qui est caractéristique dans, dans votre approche. C'est-à-dire que oui, ça mêle. La, la personnalité et son œuvre, mais avec toujours, euh, j'allais dire, cette, cette attention oui, au, au sentiment aussi de, de l'auteur. Il y a quelque chose quand même de, où on se sent très proche, mais parce qu'on est dans, dans le ressort, dans, dans, dans le domaine du sentiment. Euh, oui, alors je pense que c'est on s'identifie toujours, quoi qu'il en soit, euh, c'est une sorte de bizarrerie. Et ça doit peut-être aussi venir de mes années de théâtre. Euh, c'est presque un jeu. Moi, quand je euh, dessine Jarry, je suis Jarry. Quand je, je suis euh, je dessine marie Chelet, je ne vais pas faire mon flaubert, mais je suis marie Chelet. Et, et, et alors, bon, c'est plus facile, je dirais, pour les garçons. Euh, et il va de soi que Jarry ou Nerval ou, ou, ou Chamisot, pour qui j'ai une tendresse vraiment, vraiment particulière, c'est... Euh, euh, c'est moi et David en même temps. On, on essaye d'y mettre. Euh, là c'est. Il ne faudrait pas faire une psychanalyse à deux balles, mais. Euh, en fait, ça parle de nous aussi. Et cette euh, côté.. Euh, euh, bien que tu tu m'avais dit euh, autour de, pour Nerval que tu. Euh, c'est vrai qu'on en a fait un petit personnage chétif. Euh, Assez attendrissant, et, mais euh, si on lit bien euh, les livres de Nerval, il est attendrissant, ce type-là. Il, euh, il, est, il, est, il est touchant, il, est, euh, il, il a des, des, grands, des grands moments de, de joie, d'exaltation, et puis des grands moments de dépression. Enfin, il est comme, comme tout le monde, quoi. Et, euh, bon, après, les addictions, euh, l'alcool... Bon, il se ressemble beaucoup, Jarry et, et Nerval, le, le, le, le, le non-rapport ou pas, ou, ou bizarre ou femme. Euh, dans les deux non, cas, les qui fantasme violemment, et euh, fait que euh, ce, ce petit bonhomme... Euh, euh, c'est pas le grand Nerval de la littérature, oui. ça devient un petit personnage qui est notre petit personnage à nous et, et qu'on essaye de donner le plus de, de sens, oui, de, de vie, de sensibilité. Mais finalement, quand tu dis il y, y a de nous, c'est pas tant que vous mettez debout dans ce personnage que vous faites ressortir les choses qui, qui vous correspondent et qui vous touchent aussi, donc dans lesquelles vous vous reconnaissez Oui, enfin, oui, qui, euh, qui, oui c'est un peu un mélange de... de, de, de, de nos personnages, c'est un peu un mélange de moi et David à chaque fois. Euh, euh, c'est beaucoup de sa, de sa réflexion sur les. Euh, David Mandermelen est un garçon passionnant, un, un peu compliqué, mais passionnant, et qui a une, une vraie réflexion sur la littérature. Et, et, euh, mais aussi, c'est un garçon très touchant. Et, il ressemble aussi beaucoup à, à tous ces personnages qu'on traite.